Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui vous permettra de comprendre comment intégrer une classe virtuelle Classilio à votre cours Selen. Pour mémoire, la procédure est la suivante. D'abord, réservez un créneau de classe virtuelle auprès de votre correspondant ADE. Nous disposons de deux classes virtuelles de 19 places euh, en permanence. Puis rendez-vous sur votre cours Selen. Je suis ici moi dans mon cours option formation à distance, pour l'exemple. La première chose à faire sera d'activer le mode édition. L'activation du mode édition me permet d'ajouter sur mon cours des ressources ou des activités. Je vais ensuite me rendre dans la section dans laquelle je veux insérer ma classe virtuelle. Donc Ici, je vais ajouter ma classe virtuelle pour le 29 septembre 2016. Je clique sur « Ajouter une activité ou une ressource » et je vais choisir « Classe virtuelle VIA ».« Ajouter ». Ça va ouvrir le menu de configuration de la classe virtuelle. Je vais lui donner un nom. Classe virtuelle du 29 septembre 2016. Vous pouvez ajouter une description à la classe virtuelle sur les contenus, éventuellement, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il va falloir ici paramétrer la date et la durée de votre classe virtuelle. Par défaut, c'est toujours la date du jour. Donc moi, je vais aller indiquer que c'est le 29 septembre de 18h. Jusqu'à 19h30, donc ma classe virtuelle ne va pas durer 60 minutes, mais 90. Pour avoir un peu de marge, je vais ajouter 100 minutes. Le temps minimum requis de présence, c'est le temps minimum de présence d'un étudiant pour considérer que la classe virtuelle est validée. Donc, voilà On peut choisir d'envoyer un courrier de rappel une heure avant ou deux heures avant aux apprenants et aux participants en règle générale. Dans les paramètres de la session... Vous allez pouvoir déterminer le type d'activité. Alors On laisse ça standard. Afficher la liste des participants. Elle sera toujours affichée. On utilise toujours la version la plus récente de VIA. La qualité multimédia, qualité de base suffit amplement pour la classe virtuelle. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre classe virtuelle. Alors je vous conseille de choisir le mode unifié. En ce cas, vous pouvez choisir si l'enregistrement est automatique, il démarre dès que vous êtes connecté à la classe virtuelle, ou si c'est vous qui manuellement allez démarrer l'enregistrement en cliquant sur l'icône d'enregistrement à partir de VIA Classilio. Vous avez la possibilité d'utiliser la salle d'attente si les étudiants arrivent dans l'espace de classe virtuelle avant vous. Et vous pouvez choisir la confirmation de disponibilité, c'est-à-dire que les étudiants vont recevoir un mail ils vont devoir confirmer leur présence à la classe virtuelle qui est prévue. Activer le mode vidéo pour les appareils mobiles leur permettra d'utiliser Classilio VIA à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Concernant l'inscription des participants, vous pouvez choisir « Inscription automatique » ou « Inscription manuelle ». En choisissant « Inscription manuelle », vous allez pouvoir accéder à la liste des étudiants inscrits à votre cours CELEN et les basculer automatiquement dans la classe virtuelle Classilio. Je vais choisir « Inscription automatique ». Il est possible de donner des droits animateurs aux étudiants en cochant évidemment le réglage. Dans les réglages courants, la classe virtuelle sera disponible. Vous pouvez choisir de restreindre l'accès à un groupe d'étudiants ou pas. Pour le reste, on ne va pas changer la configuration. Je vais enregistrer, revenir au cours. Ma classe virtuelle, normalement, est maintenant créée sous la forme d'un lien. Voilà, classe virtuelle 2 du 29 septembre 2016. Les étudiants pour accéder à la classe virtuelle devront cliquer sur le lien. Ils pourront à partir de là utiliser l'assistante de configuration pour vérifier que leur PC est bien configuré avant la classe virtuelle. Et le jour de la classe virtuelle, ils vont pouvoir accéder à cette classe. Évidemment, ils n'auront pas préparé votre activité, ça c'est le côté enseignant, ils auront accédé à la classe virtuelle. Voilà pour ce petit tutoriel qui j'espère vous facilitera la vie. Au revoir.